On a quatre photos. Une image, trois images. Alors, là, si tu, tu, peux, tu peux cliquer sur une des photos individuellement. Sinon, si tu, si tu cliques à cet endroit-là, tu pourras faire venir les quatre photos. Je passe Sophie Perron. Euh, je suis patiente au centre de, de CTP, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel de, de Brest, et je suis en train de rechercher des photos qui m'ont été expédiées depuis euh, le centre de, de réadaptation de billets. Et nous, en fait, on représente l'association Arvag euh, dont l'objectif est de travailler avec les patients de l'hôpital pour pouvoir acquérir des notions d'informatique. J'apprends à, à servir un ordinateur. Et je fais un article sur Voilà en tête. Et l'objectif, là, avec les quatre personnes qui participent à l'atelier, c'est de d'alimenter ce site oui, ce et de pouvoir montrer ah, effectivement ce que, on, ce que ces patients font tous les jours dans, dans bon les différentes structures de l'hôpital. mais ça, sur euh, le site internet de, du CATTP. C'est la même chose. VAC, CATTP. J'ai écrit un article sur le badminton. Le, et j'ai écrit un article sur le champ aussi. Et en avant, le travail de l'année qu'on qu effectue sur le centre de jour, euh, sur une page internet, sur un blog, pour euh, soit trouver des sponsors, soit, soit autre chose, beaucoup de passion. Mais en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on fait vivre le site de l'association qui raconte un petit peu toutes les différentes activités qu'il peut y avoir euh, au sein de l'association. Bon, les usagers de l'association Arvag qui alimentent le site, il euh, n'y a aucune, euh, aucune communication on va dire, publicitaire, donc nos, nos sponsors ou les gens qui nous financent n'apparaissent pas sur le site. On est vraiment là uniquement dans euh, montrer ce qui a été fait et, euh, et tout ce qui est mis en ligne et validé euh, et par les usagers de l'association Arvag et par les administrateurs. Mais on est vraiment dans l'objectif, c'est vraiment de montrer, vraiment de montrer ce qu'on fait au sein de l'association, et ce qu'on fait avec les patients. Ici, moi, ce qui m'intéresse surtout avec eux, c'est que c'est que ce soit leur expression, c'est que ce soit eux qui fassent les choses, qui fassent les articles, qui, qui alimentent le qui alimente le, le site internet. Là, là, ah bon, ça, fait... ah, ça c'est nuit non? qu'est-ce qu'on j'ai créé mon mon adresse email j'ai réalisé un, avec un logiciel de publication un texte qui allait avec notre association ARVAG Voile en Tête et qui s'insère dans la rubrique de l'année 2003. J'ai reçu les photos sur mon site aujourd'hui et je vais les, les intégrer à mon texte. Je suis très contente de ce pas que j'ai réalisé. C'est une page euh, vers le monde entier, c'est une ouverture vers le monde entier.